Un système juste, c'est aussi tenir compte de la pénibilité de certains métiers. Nous devons prendre en compte l'usure professionnelle liée aux conditions d'exercice de certains métiers, hier et aujourd'hui. Moi, porter mon marteau piqueur, faire ma maçonnerie et tout, encore 64 ans, dans les égouts, à travailler dans le caca et, excusez-moi du terme, dans les excréments et tout, c'est pas possible. C'est... Euh... C'est trop. et Ça fait depuis l'âge de 14 ans que je travaille, et jusqu'à 64 ans, ça me fera 50 ans de travail. C'est pas normal. Je veux bien travailler dedans, mais pas jusqu'à jusqu ma mort, quoi. C'est pas possible. Parce que là, dans ces conditions-là, c'est travailler jusqu'à notre mort. Moi, j'ai déjà j des problèmes aux genoux, j'ai des problèmes au dos, et j'ai à peine 43 ans. Et dans les conditions où on travaille, c'est pas possible.